Monsieur Bassin Taran, vous êtes professeur de géostratégie et, et de géopolitique dans les grandes écoles françaises, porte-parole du rassemblement pour la Syrie à Paris, spécialiste des questions internationales. Monsieur Taran, ces derniers jours, on a beaucoup parlé, en fait, dans les médias internationaux des bombardements aériens, en fait, de la ville d'Alep, des bombardements de, de, de, de la ville d'Alep par l'aviation syrienne. Et on a en fait dit que ce sont en fait les écoles qui ont été prises pour cible. Il y avait la réaction du côté américain qui disait de vouloir aller même jusqu'à une déclaration au Conseil de sécurité de l'ONU pour uh, condamner ces uh, bombardements ben Ensuite, il y avait la réaction du côté de la coalition, la coalition nationale, ce qu'on appelle la coalition nationale de l'opposition syrienne, qui dit que tant qu'il y aura ce bombardement d'Alep, pas question de participer à la conférence de Genève. Vous êtes originaire d'Alep, vous êtes toujours en contact avec cette ville, avec les habitants de cette ville, M. Taran. Pourriez-vous nous livrer en fait votre analyse, votre commentaire des faits, et des réalités, s'il vous plaît Alors, pour commencer, il faut dire que ces écoles dans ces quartiers, au début de la crise, ont été données aux réfugiés des banlieues d'Alep, de la campagne d'Alep, pour tous ceux qui avaient été attaqués par les islamistes déjà, on leur avait proposé ces écoles comme logis, hein, au lieu de monter des tentes et autres. Ça, ce fut le début. Puis, petit à petit, quand près de la moitié de la ville d'Alep est tombée entre les mains des groupes islamistes, ce qui s'est passé en fait, c'est que les, euh, les gens ont été évacués de ces écoles et la majorité de ces écoles s'est transformée en fait en dépôt de munitions pour les djihadistes, en fabrique d'armes, en dépôt pour de missiles, de mortiers, et cela euh, très tôt. C'est-à-dire, je peux vous certifier qu'il y a au moins cinq mois, les écoles et les lycées de deux quartiers déjà, Carmel-Miasar euh, d'une part et le quartier Asha'ar, euh, ces deux quartiers euh, ont connu une concentration d'islamistes et toutes les écoles ont été investies, confisquées carrément pour les transformer en, euh, comment dire, euh, dépôts pour les armes, et même euh, pour lancer des obus et des missiles vers les quartiers chrétiens et vers les quartiers euh, de musulmans sunnites modérés qui sont restés fidèles au gouvernement légal. Ce qui se produisait, c'est que chaque fois, que l'armée syrienne régulière avançait vers la ville d'Alep pour la libérer, les, euh, de ces écoles-là, hein, c'est euh, parté des missiles ou des mortiers comme vengeance, parce que de plus en plus les islamistes perdent les batailles autour d'Alep sur trois axes, du nord, du sud et de l'est. Et ce sont carrément des représailles contre les civils. Les tirs partent de, de, de ces écoles, mais pas vers des cibles précises de l'armée ou de la police, ou pas du tout. Ce sont des tirs aveugles, hein, toute la nuit, voilà. Alors, beaucoup de gens de ces quartiers même avaient peur pour eux-mêmes, parce que, vu la quantité d'armes dans ces écoles, allaient se plaindre qu'il fallait transporter ces armes. Bon. La réponse est venue de l'armée, justement. Maintenant que la bataille d'Alep a plus ou moins commencé, nous sommes au 11e jour de bombardement des écoles. Mais il faut savoir... Encore une fois, que dans ces écoles, il n'y a plus d'élèves. Là où il y a des élèves, ce sont les djihadistes qui se servent de la population étudiantine, si je puis dire, comme bouclier humain. Maintenant, n'oubliez pas que même dans le cas où euh, il n'y a pas d'élèves dans l'école, si c'est un grand dépôt de munitions... Ben, S'il explose, évidemment, les gens vont recevoir des éclats tout autour. Hein? Ce sont des, comme on dit, des dommages collatéraux. Alors, est-ce que c'est la faute de l'armée de bombarder hein, ces, euh, ces écoles Il faut laisser les islamistes les investir. C'est là toute la question. Je crois que nous sommes dans une guerre euh, terrible, et euh, les islamistes n'ont qu'à transporter très vite leurs armements, s'ils veulent que ces écoles ne soient pas la cible de cette bataille pour libérer Alep. Et maintenant, venons, si vous voulez, aux décisions euh, un peu ridicules du premier ministre de l'Exil de la coalition, qui dit que par décret, il a... Euh, fermer les écoles. Mais il sait très bien que ces écoles, il n'y a pas d'élèves, et là où il y a des élèves, ce sont des boucliers humains de qui se moquent tant, là. Hein? Alors, ça fait 11 jours, le quartier euh, Sha'ar a été bombardé, le quartier Anano, Carmel-Miasar, El-Jazmati, toutes ces, comme je vous ai dit, ces institutions publiques étaient investies et avaient changé de fonction. Hein? Donc quand l'opposition dit euh, on veut absolument que l'armée arrête de bombarder, c'est une condition sine qua non pour participer à Genève 2, c'est qu'ils savent en réalité qu'ils sont en train de perdre la bataille et que euh, s'ils si n'ont plus de munitions, s'ils n'ont plus d'obus, plus de missiles, plus de fabriques de cartouches, eh bien, euh, ils vont sûrement courir à leur perte. Et là, permettez-moi de dire, je comprends ces déclarations d'une autre manière. C'est que, euh, ils veulent, enfin, l'opposition armée djihadiste, ou la coalition, parce que maintenant, on sait très bien que c'est la même chose, c'est Blanc-Bonnet-Bonnet-Blanc, après les déclarations de leur chef, ils veulent qu'avant Genève 2, il n'est pas perdu la face, au moins, hein, à Alep. Or, euh, toutes les batailles autour d'Alep, ils les ont déjà perdues. Et là, c'est l'intérieur d'Alep qui commence à se libérer. Et ça vous explique pourquoi euh, le gouvernement a tardé un peu pour s'attaquer à ces écoles, tout en sachant, il y a de ça 5-6 mois, que... Il n'y avait plus d'élèves et que c'était simplement des bases pour lancer euh, des missiles contre les quartiers paisibles, euh, ces quartiers qui sont restés fidèles au gouvernement. Mais Tan, les Américains aussi semblent être inquiets de l'issue de cette bataille, de, de cette grande bataille d'Alep qui vient d'être commencée, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que ces dépôts, en fait, c'était et pour les islamistes, et pour l'ASL, l'armée syrienne libre, entre guillemets. Parce qu'en fait, il y avait une coopération totale, totale, et ça, euh, selon les dires et des islamistes et de l'ASL, leur chef. Ils disaient que tous les soirs, ils se réunissaient pour planifier les opérations à l'intérieur ou dans la banlieue d'Alep. Et euh, pour ce qui est donc de l'armement à Alep, c'était en commun, hein? les deux s'en servaient. Maintenant pour le poste de bab -el -Awa, où il y avait de grands dépôts pour l'ASL, effectivement, là l'ASL a tout perdu parce que le Front islamique, enfin plus, plus clairement Al-Qaïda, euh, s'en est emparé, vous hein, voyez mais euh, pour ce qui est de la réalité à Alep, elle est tout à fait autre. Et je comprends aussi l'attitude des Américains, parce qu'il ne leur reste en fait que cette grande ville, à Alep, où encore euh, il y a des dizaines de milliers d'islamistes qui n'ont pas des guerpies. Bah, euh, ils veulent bien qu'avant euh, Genève 2, on puisse dire euh, au moins, au moins, la rébellion tient la moitié de la ville d'Alep et la frontière turque. Ça vous explique pourquoi cette orientation de la politique internationale vers les islamistes, parce qu'ils savent très bien que les postes-frontières avec la Turquie tombent l'un après l'autre aux mains des islamistes avec la bénédiction d'Erdogan. Alors là, je crois, euh, la France se trouve isolée hein parce qu'elle ne peut plus jouer d'une manière cachée, maintenant ça, ça crève les yeux, hein? que euh, les instances internationales essayent de contacter les islamistes, et comme euh, j'ai déjà dit sur vos ondes, euh, si euh, le représentant de la coalition en France reconnaît al qaïda et la nécessité de coopérer avec elle, bah, la France, maintenant, est à découvert. Il ne faut pas... Je veux dire, on ne peut plus continuer à mentir et dire que nous n'avons aucune relation avec les islamistes. Monsieur Taran, comme vous l'avez très bien remarqué, c'est ma dernière question, c'était le 11e jour des bombardements de la ville d'Alep par l'aviation syrienne. La question qui se pose est de savoir jusqu'où euh, l'armée, euh, l'aviation euh, syrienne va continuer de bombarder la ville d'Alep. Est-ce que euh, s'il si y aura par exemple la grande bataille euh, d'Alep euh, de la part de l'armée syrienne, la question qui se pose est de savoir quelle sera la réaction euh, du côté américain, français, turc, quand même ça sera une question de, de, de vie et de mort pour eux aussi, parce que à présent, ils n'ont ménagé aucun effort pour se soutenir à ces rebelles, ces groupes armés. Euh, C'est vrai. Je pense que l'armée syrienne va continuer à bombarder. Mais il faut voir aussi, ces écoles ne sont pas innombrables. Hein? Euh, il me semble que déjà, la moitié du travail est fait, est réalisé. Maintenant, peut-être que le gouvernement va un peu traîner les pieds, exprès, avant l'assaut final. Et je crois que là, il faut toujours voir le moment hein, avec l'évolution des négociations de Genève 2. Mais je ne pense pas que le gouvernement euh, puisse céder et arrêter les bombardements. Il y aura peut-être des bombardements moins intensifs possible. Ça, et pour des raisons diplomatiques, pour les négociations, c'est une histoire de, comment on dit, de timing, quoi, pour euh, la libération d'Alep et Genève 2. Hein, et pour également la simple raison que, euh, enfin, euh, ces écoles ne sont pas innombrables. Hein. J'ajouterai... Ne vous étonnez pas quand on vous parle par exemple d'un hôpital bombardé. Euh, selon des renseignements très précis, je vous dis, l'hôpital al les yeux euh, de euh, Sha'ar, on sait très bien dans ce coin-là euh, que c'est le QG des islamistes, dans l'hôpital même. Alors vous comprenez encore une fois, ces islamistes n'ont ni fin ni loi et se servent de boucliers humains, euh, ne serait-ce que par euh, l'emplacement de ces institutions publiques ou privées d'enseignement ou de soins, euh, les hôpitaux, les dispensaires, euh, parce qu'ils ne pouvaient pas au départ s'installer euh, chez l'habitant, euh, ils ont investi ces écoles pour les dépôts, euh, et voilà, c'est malheureux. Euh, que l'opposition continue à mentir et à cacher la...